Cela fait plusieurs mois que la police est à la recherche du criminel ayant tué une vingtaine de femmes, dont la description est identique. Femmes blanches, aux cheveux blonds, de taille fine et pourtant des lunettes. De nombreuses pistes ont amené la police à s'intéresser à Isaac Malkov, un multirécidiviste, condamné à 7 ans de prison. Mais après de nombreuses recherches, le suspect a été retrouvé mort chez lui, bien avant la série de meurtres. La police est donc dans l'impasse, tandis que le peuple réclame un programme. Ferme la vous faites peur à la population. Je sais qui c'est, je compte bien faire pourrir en prison cet enfoiré. C'est quoi cette odeur C'est oui <coughs> <coughs> Sors de là. Je sais ce que tu as fait. Tu croyais pouvoir continuer à travailler pour nous en cachant tes dealers morbides, Edie. Rends-toi tout de suite. Head, balcon. Head, montre-toi les mains en l'air. Je suis là, partenaire. Ah. Ah. Ah. Tu m'as fait quoi, enfoiré? Reviens là! Madame Madame, ne vous inquiétez pas, je vais vous sortir de là. Aïe qui marche, c'est un peu trop pour toi.